C'est cette équipe, ça fait deux ans maintenant. Ils ont été C'est un chef d'équipe qui a une quinzaine de personnes ici à gérer. Mais ce chef d'équipe, c'est ça son rôle. Essayer de gérer la personne qui est devant toi. C'est ça qui est le plus important. J'ai la mission de créer ma propre société. C'est pour cela que je suis dedans. En même temps, pour connaître mieux le domaine du nettoyage. Quand tu fais ton travail, il faut le faire jusqu'au fond et le clients soit satisfaits de ton travail. Les jeunes qui, qui veulent vraiment se lancer dans ce métier, il y a plein de projets dedans. Tu peux créer ton entreprise, c'est un métier ouvert quoi.